Oh non, non, non, non je, je, je refuse de voir ça. Un conseil pour les gens qui font des paris sportifs, ne jamais parier sur Strasbourg cette saison. Allez, ça crache, ça crache sur, sur Strasbourg. Bon, moi, je suis pas le foot, de hein, toute façon. Ah, bon, t'as dit, game on va faire tourbillon dans les airs. C'est ça, bah, vas-y, on va s'envoyer en 7e ciel. On va au dom bah, je suis chaud. Moi, j'aime bien le dôme En plus, il y a une cible prioritaire près du camion. Allez. Après ah, je dis on drop. Un qui drop dans le bâtiment, chercher la prime, et un qui drop dans le bâtiment juste à côté. Comme tu veux, décide. <rire> vas-y, vas-y. Bah, tu vas à la prime. Ok. Zébardir. On go prendre prime Let's go ma prime. Ah, il y a un gars qui veut t'en parler. Effectivement, il y a un gars qui veut venir choper la prime. Ah merde, j'aurais dû. Pas dû muter. Je vais, je vais avec toi dans le bâtiment. Ouais, vaut mieux. Ouais, ils sont. Ah. Je ah. monte, je monte, je monte, tiens bon. T'es un bot. Je suis là. Ah ça va pas, il va il va sauter, il est ah. en haut. T'inquiète, t'inquiète, vas-y. Tu gères. Je me chine. Ok, c'est bon, j'ai une arme, j'arrive. Ils sont deux, ils sont deux. Oh tu m'as fait peur C'est moi, c'est moi, c'est moi, tu vois, tu es. L'autre est encore ici hein. Oh c'est full bugué. Oh c'est full bugué C'est vrai Je peux pas récupérer. Oh putain l'angoisse. Ok. C'est quoi Je pouvais pas récupérer une plaque genre euh... C'est toi qui vise Ah non, ça vient Oh putain mais, frère c'est trop Adios Bonsoir Mkolo yes stop le live, salut Jérémy, la 7ème Jérémy Comment vas-tu J'ai vu Mathilde je crache pas sur Strasbourg, je les supporterai toujours, j'ai vu juste les oh, joueurs de perdre différée. de l'argent oh, va un... Vaut mieux un sub, peu. vaut mieux sub que parier sur Strasbourg c'est ça Je suis d'accord C'est gentil mais t'inquiète regarde Avec mes 30 fps je vais y arriver Ouais, toutes les balles à côté GG, mec. Ah bâtard Ah c'est bon. GG, tu reviens là Merci, ouais, je reviens. Plein y a Ah y'a un coffre ici. Ouais, y'a un hélico là, bas si jamais. Primes Oui Bah ouais, ils sont partis à perpète. Mais c'est pas grave, on a gagné la dessus du coup. Euh, je sais pas si tu gagnes de la thune quand c'est volé. Si c'est volé, ouais. Ok, ok. Ouais, ouais, ouais, hein. carrément. Hein. Euh, le goulag, Dixi, c'est lorsque tu meurs, tu sais, le, le petit 2v2 qu'on fait pour euh, se remettre sur la carte. Bah, c'est ça le goulag. Ou alors si tu si, si tu croises les jambes euh, au Qatar. Tu sais quoi On a chacun assez de thunes pour pouvoir s'acheter une arme Non. Bah si, si je te file... Euh... Ah, si tu me files. 900. Ah, t'es adorable. C'est 5000. Il okay, faut encore donc, de la Dixi, thune. Hop. Mm. On va faire de la thune ici, j'ai un masque à gaz, hop. C'est bah bon, j'ai je... Ok super, bah attends, moi je vais ouvrir un commerce. Tiens, je... attends, reste à l'intérieur, comme ça je te drop la thune. Ah C'est adorable. Je sers vraiment à rien, moi. Hop là, j'ai mon sniper, ce petit. Je change, j'ai décide de prendre mon sniper. Oh, viens camion. Oh non. C'est le moment idéal. Il est sorti. À terre Ah non, je suis te... mort. Ah là, il est à terre maintenant. Bien joué. J'ai pas compris pourquoi il est sorti, hein. Je sais pas mais en tout cas on la ken Par contre il était tout seul ou pas Non il était pas tout seul Non non non, il était pas tout seul et son pote il a livré la voiture donc euh, fais gaffe il doit être certainement derrière le bâtiment là Ah oui il est là Ah oh, vas-y Ma one, Ma One shot euh, dans le bâtiment c'est juste à droite ici là Ok t'inquiète je vais essayer de faire un truc J'arrive GG tu es à l'intérieur GG Ça il s'y attendait pas mon pote les joué, joueurs qui ont 30 FPS, ils ont une anticipation incroyable. GG <rire> <rire> ça. GG sa race. <rire> ah. Ah. Salut, j'ai pas eu la notif, j'ai loupé combien de victoires Oh, t'en as loupé tellement, tout. Oh là là <rire> ah, Je rigole. Toi même, tu sais. Mais cette fois, c'est la bonne. Bah, c'est notre première game, hein, par contre. Oh, my man. oh, ça nous tire dessus. Hein Sur toi Bah ouais, mais euh, personne m'a vu pourtant. Tout à l'heure, j'ai entendu tirer, mais j'arrive pas, pas à trouver d'où ça vient. Ok. Tu les vois Non non du tout. Ouais mais je pense que c'était des balles perdues non Je sais pas mais.. Ça fait quand même deux fois qu'elles se perdent vers nous vers nous quoi. Je serais tenté de prendre le bâtiment l'appartement jaune là. Oh y'a des pinches qui pour moi Là Ouais Il est sur toi au-dessus de toi Bien joué Oh merde On me tire dessus Ouais pareil Ok j'ai vu, euh, j'ai pris une balle de snipe Il est sorti Il est sorti du bâtiment Ouais bah je euh Il est là-bas Derrière le rocher Le gars avec son. son Fais gaffe on... il, il y a, fait un trappe. Y a fait une frappe Fais gaffe une frappe Ouais c'est sur moi, sur moi Ouais mais si jamais Il est à terre Ok ils se font backstab en fait backstab Il est mort, ok Bien joué, on tout Ça me tire dessus mais il y a toutes les teams ici hein, y'a toutes les teams autour de nous. Hein. Genre vraiment. Ouais. Là, je suis ouais. devant moi. Bon, éliminé. Largage tactique, on va pouvoir essayer de chercher nos classes. Bien sûr. En derrière moi si t'arrives à venir vers moi. J'arrive. J'arrive, j'arrive. On est trop chaud là en vrai, non Carrément, je vais essayer de reprendre notre place, tu Merci Mathilde. Crois. Bah mec, c'est chez nous ici maintenant je me quand même parce que... Ouais ouais. Les gens veulent notre peau. Hein. Ouais bah on je bien chez nous. Hein. Ah Mec je crois que... je vais On va spawn là à chaque fois non Bah franchement c'est pas trop mal. Hein. Bah après on peut faire un dôme décal ici. Hein. C'est ça. C'est ça en fait. Direction la ville quoi. Parce que là ici ils vont forcément venir sur nous pour essayer d'aller au colis qui se trouve derrière. Hein. Donc va falloir quand même qu'on soit euh... ouais, ouais. en alerte tu bien vois vu. quoi euh, Bah j'ai vu ton ping ouais je le vois il est rentré ouais. Ok. Tu veux qu'on y aille <rire> je l'ai mis à terre. Ah non, trois plaques cassées. Oh, Déjoué. Déjoué. D -d -d Désolé, je me suis enflammé. Ça veut lui faire fermer sa bouche. C'est ça. Bah non, le sniper il one shot pas en Warzone, euh... Rigzy. Oh, non. Rixy Rixy, sur cette Mético, tu ressembles à Little Boo de Fort Boya. Merci ah, Sylvie, bonsoir Sylvie. Ah voilà, d'accord, ok. Merci pour le versement de Puntos pour le défi. Elle était trop bien ta vidéo sur OneCube. Merci beaucoup, Straxlou. Je me suis régalé, on va y retourner, hein. même en live, on va y retourner, euh, t'inquiète même pas. Ah, ils ont bien vu la dispersion, c'est en dessous de moi. Fais gaffe, hein. Ah, ils sont en dessous de toi. Oh, ouais. J'ai désactivé euh, leur t es t es t es euh, euh, mine. J'ai désactivé leur mine. Ok, nice. Ah, bah nickel, ça va bien. Ah bah ouais. Ouais, Je suis désolé, hein, je savais pas. Les paquets, c'est bon, c'est bon. Oh putain, il a hausse, est en haut, Skyrim Salope. Fumeur. Bien joué. Oh, mec, je lui me mets un chargeur, comment ça se fait qu'il n'est pas mort Il avait... Oh non, non, non, non je, je, je refuse de voir ça. Il est niveau 10, d'accord. Il est niveau 10. Il avait pas de plaque, il avait que de la santé. Mes trois premières balles, les trois premières balles que j'ai touchées n'ont pas baissé sa vie.